Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais réagir à un article assez déprimant qui montre que les étudiants en médecine ne souhaitent toujours pas choisir la psychiatrie. On est 40e sur 44 spécialités actuellement au concours de l'examen classant national. Donc on est mal aimé des étudiants en médecine et je trouve ça vraiment très dommage parce que j'adore ma spécialité et je vais vous donner aujourd'hui de bonnes raisons pour choisir psychiatrie pour les personnes qui sont concernées la psychiatrie c'est une discipline qui a fait des pas de géant au cours des dernières années elle n'a plus rien à voir avec la psychiatrie du XXe siècle telle qu'on peut l'avoir encore représentée dans des séries télé par exemple ou certains films la psychiatrie c'est une discipline qui maintenant s'est modernisée et qui a l'avantage extraordinaire de pouvoir être au carrefour de, à la fois des disciplines médicales, de la psychologie, de la philosophie, de la littérature et d'autres sciences humaines. C'est une discipline dans laquelle il y a tout à faire et tout à découvrir. Qu'est-ce qu'il y a de plus passionnant que de comprendre l'esprit humain ça nous concerne tous, nous avons tous un esprit, et cet esprit est la base sur laquelle nous interprétons le monde. Si cet esprit est perturbé, le monde nous apparaîtra comme un monde perturbé. Nous avons tous fait l'expérience, un jour, d'être dans un endroit qui était en apparence paradisiaque, extraordinaire, et pourtant d'être extrêmement perturbé parce que nous avons appris une mauvaise nouvelle, par exemple, ou parce que un être nous manquait. Je pense que l'une des choses que nous pourrions faire pour améliorer l'image de la discipline, ce serait, par exemple, d'incarner des psychiatres dans des séries télévisées, euh, qu'elles soient médicales ou non, qui incarnerait vraiment l'image d'une psychiatrie moderne. Pour moi, un des personnages qui m'a donné envie de faire psychiatrie, c'était le personnage du docteur Kim Le Gaspi dans la série Urgence, qui euh, donc, apparaissait dans la saison 6 et qui est euh, interprétée par Elizabeth Mitchell, une actrice que j'aime beaucoup, qui a également joué dans la série Lost. Et pour la première fois, on avait une image d'une psychiatre qui était déjà une femme, et qui n'était pas un vieil homme chauve avec une veste en tweed et une pipe. Et euh, c'était vraiment une psychiatrie moderne, et c'est la première fois que j'ai entendu parler de troubles bipolaires dans cette série, alors qu'avant on parlait de psychose maniaco-dépressive, une nomenclature qu'on n'utilise plus euh, depuis maintenant plusieurs décennies. Moi, personnellement, j'ai choisi psychiatrie parce que j'étais passionné par l'esprit. Je voulais absolument comprendre comment on passait d'un seul cerveau avec des milliards de décharges électriques à une conscience unique, permanente, avec un sentiment même de soi. C'est une question qui m'a jamais quitté et qui me motive encore aujourd'hui parce on n'a pas encore trouvé la réponse. Mais on continue à chercher la psychiatrie c'est une discipline qui est transversale et qui permet de travailler avec beaucoup d'autres disciplines euh, je, moi j'ai beaucoup travaillé en immunologie en oncologie en santé publique donc ça permet de faire énormément de choses c'est un métier qui a de multiples facettes on peut travailler dans le secteur public dans le secteur privé on peut se spécialiser dans tout un tas de choses euh, que ce soit de la psychopharmacologie des psychothérapies euh, des thérapies de stimulation il y a énormément de choses et donc euh, c'est vraiment une discipline qui est épanouissante du moment qu'on s'en empare en fait et qu'on y donne du sens et pour moi il euh, n'y a pas plus de sens que d'aider les personnes à se libérer euh, de leurs perturbations mentales parce que c'est euh, notre objectif à tous euh, dans la vie voilà j'espère que cette vidéo vous aura inspiré n'hésitez pas à la partager à tous les étudiants en médecine que vous connaissez euh, j'espère que ça créera des vocations ou que ça les renforcera et je vous dis à bientôt